Donc voilà, on va revenir tout à l'heure sur euh, comment on peut attribuer le subnet ID et l'interface ID. Si vous regardez une adresse lien local, et bien vous allez voir que l'adresse lien local, ben qu'est-ce que l'on a fait Eh bien, On a caché toute cette partie qui est liée au routage dans les réseaux, soit au niveau du réseau local, soit au niveau du réseau global, et à la place... On, le met, on met une valeur qui est constante, connue de tous, qui est FE80. Dans là, on a une petite subtilité, parce qu'on a, vous rappelez, le FE80 2.2.10, c'est ce qui est pris dans l'espace d'adressage. Mais en fait, ici, vous voyez, c'est un FE80 2.2.64. Les 64 premiers bits, ici, indiquent le réseau local, et les 64 derniers bits indiquent l'interface ID maintenant comment on va configurer ça alors vous voyez il y a aussi une petite subtilité au niveau du slide c'est qu'ici on dit on peut le fixer manuellement et on verra l'intérêt tandis que ici on est toujours ou très souvent en autoconfiguration. configuration là on va regarder justement comment on, on affecte cette interface ID alors première solution qui est la, la solution historique qui découle de, du passé IPX l'idée c'était de dire on va prendre l'adresse MAC de ma machine donc l'adresse Ethernet et je vais le mettre dans les 64 derniers bits alors ça ne marche pas à tous les coups parce que, enfin, il y a un problème, c'est que j'ai, si je prends mon adresse Ethernet, donc c'est ce qu'on appelle une Mac 48, mon adresse Ethernet, je dois pouvoir la mettre dans une séquence qui fait 64 bits. Alors comment on fait il ne faut pas demander à l'IETF comment on fait, il faut demander à l'I3E. L'I3E, si vous, vous rappelez de comment est, est construite une adresse MAC, vous avez ici donc quelque chose qui identifie le vendeur, et donc les trois premiers octets, et les trois derniers, c'est le numéro de série. Donc plus un, plus un, plus un. Le numéro de vendeur est unique, le numéro de série est unique pour un vendeur, donc l'adresse MAC est unique sur Terre. Donc qu'est-ce que l'on fait quand on passe en IPv6 Eh bien on garde cette séquence vendeur ici, numéro de série, mais l'I3E nous dit que pour passer d'une valeur 48 à 64, on rajoute au milieu FF, FE. Alors c'est bizarre mais en fait, c'est parce que à côté des adresses MAC48, vous avez aussi des MAC64 ou des EUI64, dans lesquels vous avez toujours 3 octets pour le numéro de vendeur et 5 octets pour le numéro de série. Donc en mettant FFFE, ça veut dire qu'on reporte à la fin les adresses qui avaient été attribuées à des MAC48. Et donc vous pouvez commencer vos numéros de série de MAC64 ou de I64 en mettant 01, 02, etc. Donc ça, l'ID3E me définit cette règle pour passer les 48 bits de mon adresse Ethernet aux 64 bits que dont j'aurais besoin pour remplir mon interface ID. Ah, il y a juste un tout petit problème, c'est que ici, je vais avoir un deuxième octet, deuxième bit transmis sur le premier octet, va nous indiquer, c'est une adresse euh, universelle, quand c'est égal à 0. donc universel, c'est-à-dire que ça vient de la carte Ethernet de la machine, ou locale, c'est-à-dire que l'administrateur système l'a choisi pour sa machine, mais c'est ce pas quelque chose qui a été officiellement donné suivant les règles de l'I3E. Donc, normalement, on a ce bit ici pour éviter les conflits. Alors, ça va nous poser des problèmes parce qu'en IPv6, on a la possibilité de numéroter manuellement ces interfaces. Donc, au lieu d'utiliser l'adresse MAC, je peux très bien dire l'adresse avec plein de zéros ici, 1. L'avantage, c'est que ça va me donner une représentation compacte. Par exemple, une machine à Télécom Bretagne, qu'on verra tout à l'heure, et 2001, 660, ça c'est Rennes-à-Terre, 7301, c'est Télécom Bretagne, 1, c'est le numéro d'un sous-réseau, et j'ai la machine 1 sur ce sous-réseau. Donc ça, c'est une adresse que l'on peut facilement mémoriser. Si je mettais une adresse MAC, ben, ce serait beaucoup plus compliqué parce que l'adresse MAC, c'est euh, une valeur quelconque et personne ne connaît les adresses MAC de ces machines. Donc là, c'est quelque chose qui va être utile pour euh, mémoriser très bien une adresse. Mais voyez que quand j'écris 2.2.1, ça veut dire que ici, le deuxième bit de poids faible ici est égal à zéro. Et avoir un bit égal à 0, bah, ça, ça rentre en collision avec la représentation de l'I3E qui dit que ce bit-là, quand il est à 0, c'est universel. Ça, c'est quelque chose que j'ai fixé moi-même, donc c'est local. Donc j'ai deux solutions. Soit je demande à l'utilisateur de taper 002 0, 2, 2, 2, 1, pardon, 02 2, 0, 1, pour forcer le deuxième bit ici à être à 1, pour indiquer qu'il s'agit d'une représentation locale. Mais évidemment, les utilisateurs ne vont pas aimer. Les utilisateurs ne feront jamais ça, les utilisateurs laisseront 0 ici. Donc qu'est-ce que l'on fait Eh bien, c'est que ici, on a un EUI 64, et pour passer à une interface ID, donc, ce qui est utilisé par IPv6, eh bien, dans ce processus automatique, on va forcer ce bit à 1. Et en forçant ce bit à 1, on évite les conflits avec la numérotation. Alors, ça, on peut le voir hein, sur des exemples. Ici, vous avez, donc, l'interface d'une machine donc vous voyez son adresse Ethernet ici 0016CBBE16B3 et quand je regarde les adresses f 80 donc les adresses liens locales ou les adresses globales et eh bien en fait j'ai pas 0016 mais j'ai 0216 donc là on a mis ce bit 1 Ensuite, si vous voyez ici, on a CBBE, et ici j'ai CBFFFEBE. Donc on a introduit au milieu cette séquence FFFE. On me dire à quoi ça sert de savoir tout ça ben, Ça peut servir, par exemple, vous recevez hein, du matériel, et sur le matériel, vous savez qu'il est compatible IPv6, mais... Vous ne savez pas son adresse IPv6. Par contre, sur le matériel, vous avez l'adresse MAC qui est écrite sur une étiquette. Donc, à partir de... Si vous connaissez l'algorithme, eh vous êtes capable de reconstruire l'adresse lien local. Et une fois que vous avez l'adresse lien local, vous pouvez faire un telnet ou du web sur cette interface pour configurer mieux l'équipement. Donc, c'est intéressant de, de connaître cet algorithme. Par contre, cette méthode-là a un gros inconvénient. Quand j'envoie un paquet, donc vous avez vu, mes adresses globales vont être construites à partir de mon adresse MAC. Donc en fait, ce que je vais avoir, c'est quelque chose où je vais avoir mon préfixe global, mon somnet ID, et dans mon interface ID, je vais inclure mon adresse MAC. Bon, ça ne pose pas de problème, j'arrive à Télécom Bretagne, je me connecte au réseau IPv6 de Télécom Bretagne, donc je vais récupérer cette partie, global préfixe, subnet ID. Maintenant, je rentre chez moi, je me connecte au réseau IPv6 chez moi, donc je vais avoir un préfixe global et un subnet ID qui vont changer. Par contre, mon interface ID va rester le même. Et ça, ça va poser des problèmes. Parce que, malgré que je sois en mobilité, que je passe de réseau en réseau, eh bien, un serveur récupérera toujours le même interface ID. Donc ça, c'est un moyen de vous traquer. C'est un moyen de voir que vous vous déplacez, que vous êtes à différents endroits et que c'est le même utilisateur qui fait à chaque fois une requête. Et donc, ça peut être vu comme un problème de vie privée. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas. En particulier, il y, a, il y a quelques années, quand ce genre de choses a été fait, vous aviez Intel, Intel qui avait sorti, je crois que c'est le Pentium 4, dans lequel il avait un identifiant unique. Et il y avait eu un tollé énorme au sujet de cet identifiant unique dans le Pentium qui pouvait vous traquer. Et donc IPv6 ne, ne voulait pas avoir ce, ce genre de problème. Donc ce qui fait que maintenant, si vous regardez euh, les OS modernes genre Lyon sur Macintosh ou euh, Windows 7, eh bien on ne va plus dériver... L'identifiant interface de l'adresse MAC. Ça, c'était une vision très historique liée à IPX. Ce que l'on va faire maintenant, eh c'est tirer au hasard une valeur. Donc au lieu d'avoir quelque chose qui dérive de l'adresse MAC, au démarrage de ma machine, je tire une valeur au hasard et je l'utilise. Le risque de conflit est minime, puisque l'on tire une valeur sur 64 bits, donc le risque qu'il y ait une collision, que deux machines choisissent la même valeur, est très très faible. On a vu, on a une cinquantaine de machines sur un lien, versus 2 puissance 64 valeurs. Alors en plus, on a des mécanismes, on les verra par la suite, qui nous permettent de vérifier si euh, quelqu'un d'autre n'a pas pris la même adresse que vous. Et donc, de cette manière-là, je rends, mon, mon adresse IPv6 anonyme alors on a un exemple ici sur Windows je ne sais pas si vous voyez bien sur, sur les slides mais ce que l'on a ici c'est voyez une adresse, bien un locale. local FE80 2.2.39.117 3FF 69.00 etc si je regarde ici on a deux adresses globales on voit qu'il s'agit d'adresse globale parce qu'elle commence par 2001. Mais si vous regardez le préfixe total, c'est 2001, 660, 73, 07, 62, 10. Et si vous regardez l'autre, 2001, euh, 2001 6, 660, 73, 07, 62, 10. Donc les 64 premiers bits sont les mêmes. Donc il ne s'agit pas du, du cas qu'on avait vu tout à l'heure, on était connecté à deux ISP différents et on avait deux adresses IPV6 globales. Là, c'est le même opérateur qui nous a donné ces adresses. Par contre, ce que l'on voit, c'est que les 64 derniers bits sont différents. En plus, vous ne voyez pas FFFE au milieu, mais vous voyez, bon, il y a du FF, mais euh, sur euh, celui-là. Mais sur la première, mais pas sur la seconde. Alors si vous allez voir un peu plus à gauche, on voit que Windows définit deux types d'adresses qu'il a appelées l'adresse IPv6. Donc celle-là a été construite en tirant un nombre au hasard au démarrage de la première mise en œuvre, première installation de Windows. Et donc cette valeur-là ne changera jamais tout au long de la vie de la machine. Et la seconde est appelée Temporary IPv6 Address, et celle-là, par défaut, change tous les jours. Donc c'est-à-dire que si vous allez sur un site web, que vous connectez un jour, vous allez avoir une adresse IPv6, si vous revenez le lendemain, vous aurez une autre adresse IPv6. Donc on ne va pas pouvoir vous traquer en utilisant l'identifiant d'interface. Donc, évidemment, ça, ça marche au niveau 3, mais dans votre navigateur, vous avez plein de cookies, et les cookies sont là pour vous traquer. Mais, ça, c'est un problème applicatif, c'est plus un problème d'IPv6. Donc, si vous voulez blâmer quelqu'un, vous n'avez pas à blâmer l'IETF pour ça, vous blâmez euh, les fabricants de, de browser de mettre ce genre de choses. Oui Alors, dans cet exemple-là, on voit que la valeur du link local correspond à l'adresse de, de la valeur permanente, si mes souvenirs sont bons. Ici, on a donc cette adresse 3977, euh, 3 ff etc. Donc, c'est la valeur qui a été tirée au démarrage. On pourrait utiliser quelque chose d'autre. A, on n'a plus l'adresse MAC dans l'identifiant euh, interface. l'adresse MAC c'est niveau 2 là on est au niveau 3, c'est à dire que pour enlever envoyer la trame je serais obligé quand même de le mettre euh, envoyer le paquet, je serais obligé de le mettre dans une trame et d'avoir de des adresses MAC au niveau de la trame enfin, si on est, là on n'a plus l'adresse MAC de, de mise euh, par rapport à la solution où on a inclué l'adresse MAC donc on, on pourra en discuter tout à l'heure mais le dans ces solutions pour bureautique, on va enlever l'adresse MAC des machines, parce qu'on sort vers l'extérieur, et ça vous permet d'éviter donc un peu trop de sortie d'informations de votre réseau. Il y a deux autres choses qui peuvent être gênantes. La première, c'est quand vous sortez un paquet IPv6 avec quelque chose dérivé de l'adresse MAC, vous dites à l'extérieur, mon ordinateur est un Mac, mon ordinateur est un HP, mon ordinateur est un Dell, etc. Parce que vous avez le vendeur. Donc vous pouvez donner des informations suivant le marché d'ordinateurs qu'il y a dans votre entreprise. Bon, ça il faut vraiment être très parano pour avoir peur de ça à mon avis. Mais un point plus important... C'est que normalement on vous dit IPv6 est beaucoup plus sûr qu'IPv4, parce que quand j'ai un préfixe du genre 192, 108, 119, si je veux chercher les machines qui sont connectées à ce préfixe, eh bien je fais 1, 2, 3, etc. jusqu'à 255. Je fais des pings et il y en aura bien certaines qui vont répondre. Donc ça me permet de scanner un réseau et de découvrir les équipements qui sont dessus, et ensuite je peux essayer de les attaquer. Alors l'argument d'IPv6, c'est de dire que ça va être vachement plus compliqué en IPv6, parce qu'au lieu d'avoir 250 valeurs à tester, vous allez en avoir 2 puissance 64. Donc là c'est rechercher une aiguille dans une botte de foin. Sauf que si vous avez que des DHP dans votre entreprise, Généralement, vous achetez, une entreprise ne va pas acheter un ordinateur un par un, mais va acheter une, un lot d'ordinateurs. Et il y a de grandes chances que les adresses MAC soient très proches les unes des autres. Donc, si vous en connaissez une, eh bien, en testant autour de cette adresse que vous connaissez, vous allez peut-être pouvoir découvrir d'autres machines. Et donc ça, c'est un problème de sécurité un peu plus important. Alors l'avantage d'utiliser des, des nombres aléatoires, eh c'est que cette fois-ci, on répartit aléatoirement les adresses des machines dans les 2 puissance 64 valeurs. Et donc là, vous rendez le processus de scanning beaucoup plus complexe pour un pirate. Ce qui fait que les nouveaux OS systématisent ce genre de truc et vous ne retrouvez plus l'adresse MAC. Il y a un seul cas, on en reparlera euh, l'année prochaine dans le cours sur l'Internet des objets, il y a un seul cas où on fait le contraire, c'est dans les environnements réseau de capteurs. Dans les environnements réseau de capteurs, genre, vous avez un protocole de niveau 2 qui s'appelle I3E. 802, 15, 4. Et dans ces environnements, vous avez le droit à deux types d'adresses, les MAC 16 et les MAC 64. Donc là, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est différent, vous n'avez pas de MAC 48, donc vous n'avez pas à rajouter FE 80. Alors, là par contre, pour simplifier le protocole, pour éviter les échanges, parce que dans les réseaux de capteurs, l'énergie est quelque chose d'important, et on essaye, de, le broadcast est par exemple quelque chose qui va coûter beaucoup d'énergie, non pas parce que vous émettez vers tout le monde, mais parce que tout le monde doit traiter votre message. Et donc, ce que l'on fait dans ces cas-là, c'est que l'on met le FE80, et dedans, on va mettre l'adresse, par exemple, MAC16 ou MAC. 64, directement. Donc ça veut dire que quand j'ai une machine Fe80 MAC1 qui veut parler à une, adresse, une machine Fe80 MAC2, eh bien, pour la mettre en tram, l'adresse source, adresse destination, là j'ai pas de problème, l'adresse destination, je la prends directement de l'adresse IPv6. Et donc, comme ça, j'économise un peu d'énergie, parce que j'ai pas l'équivalent d'ARP à faire sur le réseau. Donc là, on inclut l'adresse MAC. Mais ça, c'est vraiment un cas particulier. Dans les environnements bureautiques, eh bien, on va plutôt faire le contraire et essayer d'éviter d'avoir les adresses MAC dans les identifiants d'interface, pour compliquer la vie des pirates. Alors ça, c'est une première technique. Le problème, c'est que, bah, quelle était l'adresse MAC que je vous ai montré, l'adresse IPv6 qu'on a vu tout à l'heure sur Windows Est-ce que vous en rappelez Alors, ah personne ne peut se rappeler 104 euh, bits aléatoires. Est-ce que vous pouvez vous rappeler aussi de l'adresse de mon Mac, qu'on avait en exemple tout à l'heure Non plus, parce que, même moi je ne m'en rappelle jamais, parce que l'adresse Mac, c'est quelque chose que vous n'aimez pas retenir. Il n'y a aucune logique. Donc ce qui fait que ces adresses IPv6 sont très compliquées à mémoriser. Donc comme elles sont compliquées à mémoriser, bah, le, même l'ingénieur système ne va pas les utiliser. Et donc, en plus, autre inconvénient de ces adresses-là, bon, si elles sont aléatoires, c'est peut-être un peu différent, mais si elles dépendent de votre adresse MAC, eh bien, si vous changez la carte Ethernet de votre machine, vous changez l'adresse IP de votre machine. Donc, par exemple, nous, dans le labo, des fois, on, enfin, une fois ou deux, on a eu quelques problèmes, et c'est dur à comprendre. Vous avez une machine A qui est configurée en IPv4, avec une adresse mettons 192 108 119 1 et puis donc une adresse IPV6 2001 660 MAC 1 et puis vous avez une machine B qui est configurée en étant donc point 2 et une adresse IPV6 MAC 2 puis pour une raison quelconque, pour une démonstration, vous inversez les cartes Ethernet. Évidemment, vous oubliez de changer ça dans le DNS. Ce qui fait que quand vous faites un telnet en IPv4 de la machine A, vous allez sur cette machine. Et quand vous faites un telnet en IPv6 de la machine A, eh bien, vous vous retrouvez sur cette machine parce que l'adresse IP a suivi la carte Ethernet. Alors l'autre cas, c'est supposer que vous ayez cette machine, donc MAC1, qui soit votre résolveur DNS. Donc dans le fichier etc.resolve.conf, vous avez mis l'adresse de la machine, comme résolveur ETHERNET euh, DNS et puis cette machine là n'est pas assez puissante vous la changez par une autre machine Eh bien vous êtes obligé de changer la configuration de toutes les autres machines pour prendre en compte la nouvelle adresse IPv6 qui dépend de la carte ETHERNET donc ça c'est aussi un inconvénient de, de ce genre d'adressage c'est qu'on ne s'en rappelle jamais et en plus, il est lié à, à la carte Ethernet, ce qui peut poser des problèmes. Donc c'est pour ça, par exemple, que quand vous avez un serveur, il est beaucoup plus intéressant de lui rentrer une adresse à la main. Donc par exemple, 2001-660-7301, 1-2.1. Donc ça, c'est le résolveur DNS de, de Télécom Bretagne, dont vous le rencontrerez souvent dans, dans les TP. L'avantage c'est que 1, on s'en rappelle facilement. 2001, 660, 730, 01, vous le verrez tous les jours. C'est la maiselle, vous voyez le paquet tous les jours circuler avec ça. Ici, on a un sous-réseau dont on se rappelle facilement. Et ici, on a un nom d'un serveur dont on se rappelle facilement. Si je voulais mettre un serveur web, je peux mettre 80. 80, tout le monde sait que c'est le numéro de port, ça associe au web, et on met l'adresse ici. Donc ce sont des valeurs qu'un ingénieur système va pouvoir facilement mémoriser. Ou si son serveur web en, IPv6, en IPv4 6 en ipv c'est 192, 108, 119, 173, eh bien il peut garder 173 ici. Donc ça lui rappelle des choses, et donc de cette manière-là, il peut aller sur la machine. Autre chose c'est que ça rend cette adresse stable dans le temps. Donc si vous changez votre équipement, eh bien, vous aurez toujours la même adresse. Même si vous le faites en Windows, en Windows on a vu que quand vous réinstallez une nouvelle version de Windows, eh bien, vous avez un nombre tiré au hasard. Donc là, vous n'avez pas ce problème-là, vous avez une adresse fixe et facilement mémorisable. Donc ça c'est l'intérêt de, de ce genre d'adresse. Alors il reste un quatrième cas d'adresse que l'on a, qui est le contraire. C'est-à-dire que l'on avait des adresses aléatoires pour éviter, pour échapper à un tracking, être sûr que cette adresse-là ne sera jamais trouvée. On a aussi des adresses, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'on appelle des adresses cryptographiques. Et donc, ces adresses-là, c'est vous avez un certificat. Donc, le certificat, soit il est auto-signé, soit il est signé par une autorité supérieure. Donc, vous avez une clé qui va vous permettre de déchiffrer et de valider. Donc, vous avez une séquence. Donc, cette clé-là vous permet de recalculer la signature du certificat. Qu'est-ce que l'on fait sans rentrer dans les détails c'est qu'on va faire un hash du certificat et on va se retrouver sur une valeur sur 64 bits et cette valeur sur 64 bits je vais la mettre pour émettre mes données alors si je faisais que ça ça servirait pas à grand chose parce que n'importe qui pourrait utiliser la valeur par contre derrière au niveau de mes données, je vais les chiffrer en utilisant, par exemple, ma clé privée. Ma clé publique est connue pour déchiffrer. Et ce qui fait que je vais quand même, de cette manière-là, lier ma machine à un endroit dans l'espace qui correspond à mon certificat. Donc, si quelqu'un d'autre essayait, par exemple, d'émettre avec une autre position, donc une autre adresse, eh bien, je la refuserai parce que, je, comme ce certificat est connu de moi, je sais que cette machine n'a pas le droit d'émettre. Donc ici, ça va me permettre de m'authentifier fortement comme étant l'émetteur des données. Et pour ça, derrière, il faut qu'on ait donc des certificats disponibles. Alors c'est utilisé un peu de manière expérimentale dans, dans IPv6, mais c'est des choses qu'on pourrait voir un peu plus utilisées par la suite.